Bonsoir! T'es trop Bonsoir. pressé, Florian! Ah pourquoi t'étais pas prêt? Bah non. Il manque Seb encore! Après, on n'est pas obligé de partir du ponton, il est très bien ce ponton! Bon, on a perdu quelqu'un! Encore. Alors observons de loin. Tu remarqueras que le panneau couilles. interdiction d'entrée, c'est orienté vers nous. donc euh, C'est pour dire aux marins de ne oui. pas en venir en fait. Il va faire baisser mes stats ce zombie. Clairement il va faire baisser mes stats. Mais j'ai vidé un chargeur ah, un smoker non, non Non, non, non, pas moi, pas moi Il Ah, putain ça pue. Il doit être en hauteur. J'ai l'impression qu'il se vomit à moitié dessus. Mais Hélice, bouge tes fesses Sérieux On a encore perdu Seb. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'étage. Hein. Hmm, il y a même plusieurs personnes à l'étage. Ouais. Déjà, il y a moi. Salut les gens On a fait des parties de Left 4 Dead avec Antoine et Romain et Anaïs. On a fait le Heavy Rain, tu sais là où t'as les... Ouais. le Hard Rain, là où t'as des as witch. Bah Romain il les a tous alertés quasiment, c'est ah, Parce putain Tu sais qu'il y a un achievement tu fais la map sans ouais, réveiller... Sans s'en a aucune right Ouais mais c'est pour... je leur ai parlé de ça mais deux secondes plus tard la première Witch était... là. Première en plus elle était alertée donc j'ai dis bon bah c'est foutu... Et en Romain on a fait un plan national d'ailleurs hein, d'alerter des witch. Non mais Nick ça va être notre Rochelle du jour <rire> pas. ça va est ce qu'on a des trucs utiles je rien c'est euh... pas t'y prendre Là <rire> on va se faire charger tu vois il y a un tour quelque part je me disais aussi il y avait un boomer à droite enfin de gauche du coup faut peut traverser non il Y'a un jockey dans la baraque Non mais c'est bon, à c'est ta il arrive pas à passer par la fenêtre Quel <rire> <rire> <rire> bon, bref Oui, pas besoin d'hurler, on a compris. Oui, une qui... Ah non Je l'ai tapé Comme pas. Je sais pas où à la Non Je pas le faire Je suis derrière la voiture Bien sûr ah là, je vais souffrir Il est derrière Oh, oh il y a une horde qui arrive <rire> ah. Oh, c'est là d'où on vient, là Oui, c'est là d'où on vient, là où tu regardes, je pense. Non, c'est là d'où on vient, ouais. Ah ouais. Bah, je sais pas, mais y ah, non, est clair, ah, il y a euh, une qui arrive, arrive ah, ah, il y a un chargeur ah, qui arrive sur vous Ah, il avait trop d'élan <rire> Il a fait le virage <rire> On ne dérange pas Seb pendant qu'il prend son sniper. Exactement, et moi je prends un bidon parce que j'aime bien le balader avec des bidons. Ça fait ça, que ah bah elle arrive de l'autre côté Chargeur, smokeur en haut Ouais, et là, Non mais Mais d'où il attaque en angle <rire> oui, ouais, Ils sont lui. des chargeurs améliorés, hein. Ouais, clair. et. Ils sont devenus intelligents ou quoi Donc la witch doit vraiment être pas le elle pas est juste à l'entrée. <rire> Oh oui elle est... Bah Nick vas-y ouais, t'as raison Nick, t'as raison, t'es trop, t'es le meilleur Parfait, bien joué Nick euh, Moi je reste sur ma caisse si ça vous dérange pas, Il hein, y'a du vomi par terre euh, Et moi non, non, on s'en fout, ok Mais Merci Rochelle, euh, Nick la Rochelle du jour on top crows, busy, oh, Monsieur quand les <rire> oh. Mais Tu oh. mal Ah hors de derrière Oh mais il tombe du plafond comme ça Il pleut de zombies. Toujours rien <rire> Toujours rien dans les toilettes. Ah, mais dans la porte, il est là. Mais comment avec son bras Il passe par les fenêtres fenêtre. Mais c'est ce que je suis en train de me dire. Sérieusement, comment il fait wow. Bon, je remonte parce que je me sens seul. Mais c'est bien parce que je me sens seul. Euh, je me là. sens seul. Non. Ça va, oui. Et tu fais bien de te sentir seul. Ça va ah. Oui, en avant. Ouais, ouais, ouais, faut bien y aller. Bonjour madame, désolé pour la jambe. Oula, oula, oula, on fait des tours et des, tours et des retours. Les voilà, comment ça les voilà Turn off the bell, oh non Oh non, oh chargeur, oh, chargeur oh, ouais, Ah, on a trouvé l'entrée. non, il y a deux Oh, oh ah on dirait Dark Souls quoi. Ah, J'ai trouvé la tour. La y deux. Je grimpe à la tour. tour. C'est fermé trouvé... de mon côté. Et <rire> vous ça va pas euh, Bah euh, pas trop non. <rire> on arrive alors. Oh chargeur Chargeur dos, escaliers. On peut pas Comment on fait pour remonter On peut pas remonter. <rire> on peut pas remonter. Okay. Oh merci là, fermé. Non et je comprends les cachetons et le katana moi Y'a un... Y'a un spitter derrière yeah Y avait. Y avait, ouais bah oui parce que bon le temps qu'il ouvre la porte Y'a toujours rien dans les toilettes Porte Yeah Oh Diggle. Pourquoi c'est toi qui trouve les trucs dans... Pourquoi c'est toi qui trouve les trucs dans les toilettes Je trouve jamais rien dans les toilettes Parce que c'est moi qui... Parce que je... C'est quand je fouille les toilettes. Ah bah là Par contre tu vois c'est une cuisine et y'a un shotgun là est. Les cuisines ça marche, mais les toilettes, on voit rien. Il y, y, y a une bestiole qui essaye de communiquer. Ah, boomer, boomer, boomer, pardon madame. Euh, euh, MP5 ou M16, je sais plus. M16, c'est pas la même taille. Alors attends. Hein. Bon, apparemment, leur bilan financier était pas génial ces derniers mois. Bon, pardon. Oh, ben bah on voit plus rien. Molotov, oh, bidon. Feu et hache. Et ouvrez la porte. Bonjour. <rire> il y a des bidons de propane et du butane ici. J'ai vu quelqu'un approcher. Mon chargeur. chargeur sur moi. <rire> Comment il me prend dans l'angle lui, lui Non, c'est moi. Les maps sont longs quand même parce qu'on a eu quand même un temps dans travers... la On a eu une, une course poursuite. Deux zones relativement moi... conséquentes. Oh, on prend le oh, temps euh... quoi, non Ouais, mais pas Ah, ah. derrière. Ah. J'ai cru que j'avais eu la langue, mais en fait, tu comptes la mener jusqu'à la fin, le bidon Bah, écoute, euh, si c'est utile. Oh. Ah, si c'est pas utile. Si on en... si c'est utile. Si c'est utile avant. Ah, si c'est utile avant, c'est utile avant. Merci, Nick. Mais par exemple, là je l'ai pas mis du tout au bon endroit, je l'aurais mis derrière, ça aurait été plus utile. Non, ben, ouais. Et je me trompe en plus, c'était une boumeuse. Attends, je me casse dans un coin. Ah, <rire> je suis très bien où je suis, je suis très bien où je suis. bien, bravo. Je, je suis protégé par une, un mur de flamme Je suis protégé par un mur Le de flamme, je n'ai aucun problème. Et c'est je, je pas pris ça ah, Nick vas-y ah. ah puis ce Il est tout pris dans la tronche Hey over here You coming <rire> you Smoker mon loin Oh bah est sur moi tiens Allez hop C'est parti ah, ah, Tiens sur, sur moi ça, La safe La safe Hop uh, smoke du smoker clairement Everybody inside j'ai entendu que l'Europe était toujours en mode. Mais. Shit, we are all right. <rire> maîtrise grave <rire> Je connais des meilleures maîtrises bah, quand même. Bah, franchement, Nick il maîtrise grave. Du coup. Ooh, si on fait un débat Nick contre Rochelle, hein. qui, qui sait qui est le meilleur Ah, Nick Bah pour l'instant, Nick ouais, non, pour elle photo. Ouais. Ah, mais Rochelle, euh, elle, a, elle, elle, elle chie quand même pour ralentir les hordes. Hein. Elle l'a fait plus une fois. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Oh mon dieu, des grévistes SNCF Ah quoi tu reconnais qu'ils sont grévistes C'est -ce quoi que tu reconnais qu'ils sont de la SNCF Bah ils sont près de la gare, et ils bouchent là. <rire> Mais ils, ils sont là, ils sont grévistes, donc ils sont ah, de la SNCF C'est pour ça que je pose la question, comment tu vois qu'ils sont grévistes <rire> Ah, bien <rire> d'expliquer les deux Bah ils ont des propos incompréhensibles, et ils restent en plein milieu de la route <rire> Ah oui, Attends. Oh, bien <rire> Comment tu l'as Comment Comment plus, hein. right. tu, tu maîtrises la force Il revient en plus Tu maîtrises la force On est d'accord, bon hein. il est bien parti dans le bon sens Il est bien parti dans le bon sens, ça c'est clair. Hein, est... Il a foncé dans le mur AKP, à l'opposé de <rire> toi, tu lui as fait. Non, euh, non as mais attendez, que y, a, y, a, y a. Enfin, je sais pas, mais il y, y a de la place là. Il hein. y a plein de place. On peut vraiment passer ben, si On peut passer de l'autre côté, coup... on tire pas le levier. Bah de ce côté là on peut avancer Ah oui on passe Attends on peut passer en dessous Ah on triche <rire> Ou alors en fait on passe pas ah. du tout du bon côté Et c'est de l'autre côté qu'il faut aller Bah écoute euh, pour, une, pour un côté Dans lequel on doit pas passer Ils ont, ont vachement passé le temps le modéliser C'est la plus grosse zone bonus Que j'ai jamais vue dans ce jeu là Non mais regarde le truc C'est qu'on aurait dû courir Et là on est peinard hey, Bon Merci il y a un... Oui, y un jockey. Ouais, il y a un smoker surtout. Ou alors un qui a fumé un peu trop de cigarettes. Je veux essayer mon club de golf. Mmh, mmh. Vite des zombies, oui Il pas un succès si on en club plusieurs Ah, mais arrête de me les tuer Mais j'ai l'impression qu'on a raté, et j'ai l'impression qu'en fait, on aurait dû déclencher plein de dehors avec cette histoire de train et qu'on... Mmh. On... on avance amen. trop vite, en fait. C'est ça. Ouais, c'est tranquille, hein. Oh, j'en ai eu un! Hein. Tu... Allez, venez les gars, venez, venez, venez! Mais non, portez pas! Oh, oh. C'est bon, allumé la lumière, on va beaucoup mieux y voir! Il se passe rien! Allez, call the elevator, vous êtes prêts? Oui, vas-y, par Allez contre, go. je vais camper ici moi! Parce que comme ni, ça, ni, ni. je suis à côté du Scar pour. Ouais, pour se basculer! Bon bah! Je crois qu'on a pété les scrims Je du jeu en fait. Tu crois qu'il faut ah oui, qu'on revienne en arrière pour activer le. Bah on a bien euh, allumé la lumière. Ouais, c'est pas faux. <rire> Je crois qu'on est calé la map. <rire> on est d'accord, il se passe ça il, il arrive, hein ah, il arrive. Allez il arrive Les mecs la map elle était comment Un peu facile sur la fin quand même. Hein. <rire> Jusqu'au jusqu wagon salé mais après euh... Ça manquait d'action <rire> <rire> clairement il se hey, Un vrai film de zombie en fait. Voilà. Allez Nick Oui, tu peux le faire. Non je. Je sais que c'est bizarre Nick mais. C'est euh. Je sais, c'est trop mais c'est pas un piège. Mais... Vas-y, vas-y. Okay. Ouais Vas-y, vas-y. Le buzz. En fait le buzz. Le boss de fin c'est Nick. C'est bon il est dedans, il est dedans, il est dedans. Ça y est. Alors clairement je pense qu'il devait y avoir une ordre. Ouais bah y a rien, je vois pas pourquoi ça s'explique. Pédard <rire> On va lui dire qu'à mon concepteur du truc qu'on peut gruger en passant sous le, sous le bac.